Bonjour les amis, la première chose que vous devez faire si vous voulez devenir un bon trader c'est apprendre à tracer les supports et les résistances. Que vous soyez trader débutant ou trader expérimenté c'est ce que vous allez faire toujours, tous les jours avant de trader. Qu'est-ce que c'est un support et une résistance si vous êtes débutant que vous ne savez pas ce que c'est Ce sont des niveaux où le marché est repoussé. Que ce soit à la baisse on parlera à ce moment-là d'un support ou que ce soit à la hausse on parlera alors d'une résistance. Si vous regardez un marché vous verrez très clairement à quel niveau sont ces supports et ces résistances. Nous avons devant nous le Dax. Qu'est-ce qu'on constate Eh bien on constate ici qu'on a un niveau où le marché à chaque fois rebondit. Vous voyez ici chaque fois il redescend sur ce niveau, il redescend et il rebondit. Et qu'est-ce qu'on constate ici On voit la baisse très forte qu'on a eue avec le coronavirus puis le marché qui s'est repris ici et qu'est-ce qu'on constate ici Et eh bien on constate que le marché est de nouveau repoussé par une résistance qui est au même niveau que les points où le marché avait réagi ici. Donc si on va voir ce niveau, donc on voit ici, on voit très bien ici ce niveau qui se situe environ à 12,925 ici. Vous voyez il a été repoussé ici à 12,925 et on voit parfaitement donc ici c'est ce niveau où le marché a été repoussé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Donc il est extrêmement important donc de faire ça. Ici on est sur des bougies d'une journée Eh bien on va tracer soit une ligne, soit un rectangle sur, sur une zone. Donc ici par exemple donc à 12,925 voilà on va voir, voilà donc 12,925 ici et vous voyez que c'est vraiment ce niveau sur lequel le marché a rebondi. Alors vous pouvez tracer si la zone n'est pas bien défini comme ça, vous pouvez aussi tracer un rectangle. Donc pour une zone un petit peu plus large, Donc on le reprend ici, rectangle, voilà. Donc vous définissez une zone où vous savez qu'à ce niveau-là le marché va euh, réagir et lorsque vous voyez le marché qui arrive là, ben vous devez vous attendre à ce qu'il y ait une réaction et éventuellement l'occasion de prendre des trades dans l'autre sens, donc des trades à contre-tendance. Donc on appelle cela un support lorsque le marché bute lorsqu'il baisse et une résistance lorsqu'il va taper là et qu'il est rejeté à la hausse par le marché. Donc c'est la base du trading, si vous voulez apprendre le trading c'est les premières choses que vous voulez, devez apprendre et ce n'est pas très compliqué. Si on va voir sur une unité de temps plus petite par exemple le 4 heures eh bien on va trouver également bien sûr on aura toujours le même niveau qui est important ici mais on va trouver d'autres niveaux où on aura exactement la même chose. Donc par exemple ici, Vous voyez ici qu'on a également une zone où le marché a réagi. Vous voyez, on se trouve ici à 10, 230, 10, 240 environ, 10, 300. Vous voyez que cette zone-là, c'est également une zone qui est à la fois résistance, puisque on a ici, si on regarde ici, vous voyez ces niveaux-là, le marché a buté ici. Et il a buté lorsqu'il redescend. Donc vous voyez le marché est descendu ici, je vous le mets ici voilà. Donc vous voyez ici on a cassé, on est descendu ici et puis on tape une première fois, on tape une deuxième fois, on tape une troisième fois et à la quatrième fois ça casse. Donc vous voyez le marché qui casse ici et ensuite il redescend sur cette zone-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et puis il repart à la hausse et puis il va encore plus loin, il vient encore ici retaper toujours cette même, sur cette même zone avant de remonter. Donc vous voyez à quel point ces supports et ces résistances sont basiques, sont élémentaires si vous voulez apprendre à trader. Et au plus vous allez sur des unités de temps plus petites, au plus vous allez affiner donc vos, votre, votre analyse, vous Voyez ici également, donc on est en une heure et on a ici également un niveau, un niveau donc où on a un support et une résistance. Donc, euh, ici, on a ce niveau ici, voilà où le marché réagit voyez ici donc on tape sur ce niveau-là et lorsqu'il le casse il redescend, il redescend. Ici il casse un petit peu mais il repart après à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on a chaque fois des zones assez importantes. Alors on peut avoir différentes zones donc différents niveaux de zones donc plus haut ou plus bas mais chaque fois on aura des niveaux de support et de résistance c'est assez basique. Si on va voir sur une unité de temps plus petite. Donc, sur le 30 minutes, on voit ici également un niveau de résistance. Donc, où le, le niveau a tapé plusieurs fois. Vous voyez ici. Donc, on tape une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, on redescend, et puis on retape une, une, une quatrième fois, et puis on casse. Vous voyez que souvent, c'est trois ou quatre fois, et puis on casse on va voir sur des unités plus petites encore et vous allez trouver cela à peu près à peu près partout ici on voit très bien un niveau également donc c'est vraiment la première chose que vous devez apprendre à faire c'est tracer vos supports et vos résistances donc de manière à savoir à quel niveau vous pouvez éventuellement prendre un trade dans l'autre sens et à quel niveau il faut sortir également du, également donc euh, du marché si vous avez un trade dans, dans, dans ce sens-là. Donc commencez toujours par tracer ces niveaux et ces résistances et vous les regardez, vous faites vos analyses tous les jours. Bien sûr si vous faites une analyse sur une semaine, vous n'allez pas devoir refaire chaque fois vos, vos calculs et retracer vos niveaux. Mais à plus court terme, donc durant la journée, vous aurez différents niveaux comme cela qui sont intéressants. Vous voyez ici également, on est en 15 minutes. Au fur et à mesure de la journée, vous allez trouver donc des niveaux de, de résistance et de support qui seront toujours intéressants à marquer, à sélectionner parce que vous voyez qu'on a donc toujours ces niveaux. Vous voyez ici euh, on, était, on était bien avant, là on est en 15 minutes et vous voyez qu'avec le temps, ces niveaux et ces résistances sont toujours efficaces et d'application. Vous pouvez parfois remonter deux ans en arrière et vous allez retrouver des niveaux de support et des résistances qui sont encore valables. Donc c'est important de regarder à long terme également quels sont les niveaux et les résistances parce que c'est vraiment extrêmement utile lorsque vous tradez de savoir à quel moment il risque d'y avoir un retournement. Donc ce n'est pas les traders qui arrivent à faire des bonnes performances, ce n'est pas parce qu'ils ont la science infuse ou ils, ils regardent dans le mar de café. Non ils regardent la première chose c'est ça, c'est les niveaux des supports et des résistances qui permettent donc euh, de savoir à quel moment euh, il faut s'attendre à un retournement du marché ou à quel moment se positionner pour arriver à faire euh, des trades vraiment efficaces. Donc c'est la première chose à faire, vous pouvez redescendre sur des unités de temps plus petites et vous allez voir que toujours vous avez ces niveaux qui sont, euh, qui sont efficaces. Vous voyez ici le marché qui bute chaque fois sur ce niveau-là et il bute ici donc ce sont des, des, des, des supports. Ce niveau-là est un support donc le marché rebondit. Et puis ici on casse malgré tout le support ça peut arriver aussi et puis il remonte sur ce niveau-là et il repart à la baisse et chaque fois vous avez ce niveau ici vous voyez on est dans un range entre ces niveaux-là les hauts et les bas et ça permet donc de faire également pas mal de trades dans la journée entre des niveaux comme ça. Et ce n'est pas la peine de, de, de chercher midi à 14h c'est la, la base euh, que vous devez utiliser, après bien sûr vous pouvez utiliser euh, d'autres indicateurs qui vont vous aider à, à prendre des trades mais euh, le principe donc des supports et des résistances restera toujours efficace. Donc que vous utilisiez des indicateurs ou pas vous devez toujours toujours tracer euh, donc euh, les supports et les résistances, c'est la base, c'est ce que vous devez faire avant tout pour regarder et pour arriver à avoir des bons résultats. Vous voyez on voit très bien ici le niveau ici qui est un niveau de, de résistance à la hausse et c'est également un niveau très important puisque vous voyez qu'on a ce niveau-là qu'on qu retrouve sur, sur plusieurs heures de trade. On peut, on peut aller fort en arrière et on trouvera toujours des, des supports et des résistances quel que soit votre niveau. Donc tracer euh, des lignes ou tracer des résistances mais vous aurez toujours ces niveaux qui, qui apparaîtront de manière évidente et ça vous aidera bien sûr si vous, euh, si vous les marquez, ça vous aidera à prendre des bonnes décisions, ne pas prendre des trades à n'importe quel moment. Profitez, attendez que le marché soit sur un, un niveau pertinent comme ça et là vous arriverez à faire donc des d'excellents trades. Et sur une journée en scalping vous pouvez prendre comme ça pas mal de trades qui vont accumuler des pips gagnants tout au long de la journée. Vous pouvez faire des journées de, de 300 pips sans problème et ça vous permettra d'être gagnant. Alors après pour affiner vos points d'entrée bien sûr vous pouvez utiliser des, des indicateurs comme je vous le montre dans, dans ma formation scalping, scalping plus Ishimoku. Vous avez différents indicateurs qui vont vous aider à confirmer votre point d'entrée mais euh, il est clair que si vous utilisez euh, quelle que soit le, la méthode que vous utilisez les, les points d'entrée euh, seront déterminés très souvent par des niveaux de support ou de résistance. Vous avez également donc les retracements de Fibonacci qui sont très importants, j'en parle également dans, dans mes formations. Mais vous aurez toujours, toujours, on reviendra toujours à cette notion de support ou de résistance. Ça c'est la base et c'est ce que vous devez d'abord apprendre en trading. Voilà donc euh, comme je vous l'ai montré on a une réaction très intéressante euh, un peu sous les, sous les 13 000 sur le DAX. On va voir maintenant euh, ce qui va se passer parce qu'on sait que les, les, les marchés sont soutenus, soutenus par la Fed, par les, les banques centrales. Donc on, a eu quasiment, on arrive quasiment au retracement de toute la baisse qu'on a eue sur le Dax avec la, la crise du coronavirus et on arrive donc à ce niveau ici euh, qui est un niveau euh, ça peut encore monter un peu plus haut puisqu'on était ici euh, à plus de, plus de 13 000 et on a un plus haut ici qui se situe à 13, 000, 13 800 quasiment. Donc on a encore un potentiel puisqu'actuellement on est ici à 12.500 environ, 12.600. Donc tout est possible mais ça se joue surtout à court terme. Si vous voulez faire des bons trades, si vous voulez faire des bons résultats, faites du scalping. Ça va vous permettre de gagner beaucoup plus que si vous tentez des trades à long terme. Voilà j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, likez-la si c'est le cas partagez-la et n'oubliez pas, formez-vous, apprenez à tracer vos supports et vos résistances. Il y a d'excellentes formations qui vous enseignent cela, il y a mes formations, il y a aussi d'autres excellentes formations, c'est toujours la base euh, à, à suivre. Donc cherchez euh, les points d'entrée idéaux avec des bons indicateurs, avec bien sûr euh, le traçage d'abord des supports et des résistances et après vous pourrez affiner euh, votre technique mais je pense qu'en scalping euh, vous apprendrez beaucoup plus vite à trader que si vous, faites des, vous, vous cherchez à faire des trades plus longs. Le scalping vous pouvez faire des gains toute la journée, il y a de quoi trader toute la journée. Mais vous ne devez pas forcément trader toute la journée à n'importe quel moment. Si vous avez bien tracé vos supports et vos résistances le matin, vous regardez, vous voyez que le marché est sur un support ou une résistance et eh bien c'est certainement le moment d'ouvrir un trade et de faire quelques pips de gains très facile. Voilà je vous dis à très bientôt, euh, mettez un pouce bleu si vous aimez euh, mes vidéos, si vous appréciez mes vidéos, partagez-les également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.